Sagittaire et ascendant Sagittaire, dans votre horoscope de ce mois d'août, ben ça commence bien hein, avec euh, le soleil en lion jusqu'au 22, vous le savez, il est votre ami dans ce signe, dans la mesure où il, il éclaire le secteur euh, des voyages, de l'étranger, de tout ce qui est ailleurs, et qui vous permet évidemment de vous évader, de changer euh, votre horizon, en fait, tout ce que le, le Sagittaire aime normalement, hein, bon, vous n'êtes pas tous à 100% comme ça, mais quand même, beaucoup de Sagittaires aiment les voyages, travaillent dans le voyage, hein, euh, ou euh, ont un travail qui les amène à voyager, à avoir des missions, enfin bref, euh, ce sera à l'ordre du jour. Mais bon, à mon avis, ce qui va être avant tout le reste, ce sont... Le, les vacances, hein, vous allez peut-être pouvoir prendre des vacances, pouvoir vous éloigner de votre domicile et découvrir peut-être de nouveaux horizons ou en tout cas euh, vous ébattre dans de nouveaux horizons. Euh, c'est un, un secteur qui est aussi un, un, un secteur euh, d'apprentissage enfin de, de connaissances plutôt et euh, vous aimez enrichir vos connaissances hein, vous les sagittaires alors que ce soit justement par le voyage hein, où vous allez euh, bon en temps normal peut-être à la rencontre de d'autres cultures mais ça peut être aussi de vous cultiver à travers des livres des lectures hein, qui vont prendre de l'importance après le 22 le soleil sera en vierge donc euh, tout en haut de votre ciel c'est votre carrière qui va être au premier plan vous allez certainement devoir beaucoup réfléchir à ce que vous voulez à la direction que vous voulez lui donner que vous voulez prendre est ce que vous allez prendre votre indépendance ou pas est ce que c'est déjà fait et que bon c'est un petit peu difficile parce que l'année n'a pas été du tout favorable aux indépendants euh, bref tout ça va vous travailler et euh, bon c'est vrai que la période Vierge est une période où, où euh, tout le monde réfléchit beaucoup. Mercure maintenant qui représente, vous le savez, vos relations avec vos proches, vos contacts, vos rendez-vous, euh, les déplacements, les, hein, les démarches aussi que vous avez à faire. Bon bref, Mercure. Euh, en ce temps de vacances, va se trouver entre le 5 et le 20, également en Lyon, elle va accompagner le Soleil. Donc c'est possible que vous fassiez des, un petit déplacement au cours de la période, hein. pas plusieurs, je pense un seul, euh, pour vous rendre visite à l'un de vos proches, ou alors c'est un de vos proches qui va venir vous rendre visite, euh, euh, voir peut-être quelqu'un qui habite à l'étranger et qui pourrait passer, faire un passage assez rapide, trop rapide chez vous, euh, puisque donc Mercure sera en neuf, hein, le secteur de l'étranger. Euh, bon, mais il y a aussi une notion avec le secteur neuf, qui est un secteur jupitérien, il y a une notion de fête. Alors peut-être y a-t-il une fête à prévoir en ce mois d'août, parfois un mariage, euh, parfois, bon, tout simplement une fête parce que vous avez envie de réunir euh, des amis, euh, mais en tout cas, euh, je pense que euh, euh, vous pourriez organiser quelque chose, ou alors être invité hein, aussi, c'est possible que vous soyez invité, qu'il y ait une mondanité euh, quelque part, et que vous vous y rendiez. Euh, bon. Quant au travail, si jamais vous travaillez pendant ce mois d'août, ben, foi, euh, je pense pas que vous serez euh, hyper débordé, hein, vous aurez euh, le temps de faire ce que vous avez à faire, euh, en même temps, de réfléchir à d'autres choses. Vous êtes capable, hein, vous les Sagittaires, de faire plusieurs choses en même temps. Hein. Votre voisin Capricorne, il en est tout à fait incapable, mais vous, en tout cas, ça fait partie hein, des, des choses dont, euh, dont vous êtes capable. Mais il faut faire attention, évidemment, à pas vous disperser. Hein. Là, avec les planètes en oeuf, il peut y avoir un petit peu de dispersion. Vénus maintenant, qui s'était opposée à vous hein, depuis le mois d'avril hein, en Gémeaux, bon, ça n'a pas forcément euh, été mauvais, surtout pour le premier décan. Hein, je pense que vous avez dû euh, peut-être faire une rencontre, ou en tout cas il y a eu euh, un contrat, quelque chose d'agréable. Mais euh, donc maintenant, euh, bon, elle est aussi euh, passée en dissonance de Neptune, hein, je vous le rappelle. Mais à partir du 7 août, donc, elle va être... En cancer elle va être chez euh, la lune donc vous imaginez bien que vous n'aurez pas euh, des sentiments d'une grande stabilité hein un jour vous aimerez le lendemain vous n'aimerez plus euh, euh, voyez il ça, ça il va pas y avoir une grande stabilité euh, au niveau des sentiments ni au niveau d'ailleurs euh, de votre monde émotionnel donc euh, bon vénus euh, n'est pas une planète qui reste longtemps hein. elle est un petit peu plus lente que d'habitude parce qu'elle a rétrogradé il faut qu'elle reprenne sa vitesse mais bon disons que ça va durer deux 3 jours euh, certains peuvent éprouver de la nostalgie euh. alors là franchement euh, ça dépend de l'endroit où vous serez hein. mais par exemple si vous êtes dans un endroit euh, Familier, où vous allez euh, souvent, euh, où vous alliez avec votre famille quand vous étiez enfant, euh, <coughs> il est possible effectivement que vous éprouviez un petit peu de nostalgie euh, par rapport au passé, en vous disant oh, ben, c'était mieux avant, etc. Bon, c'est pas trop dans votre nature, hein, alors essayez s'il vous plaît de regarder devant vous, et si quelqu'un vous plaît, eh ben, faites ce qu'il faut pour euh, le séduire. Vous avez toutes tout, toutes les armes de séduction à votre disposition mais simplement vous aurez la flemme par moment hein. euh, vous serez bon c'est toujours pareil hein. un jour vous aurez envie et, et le lendemain vous n'aurez pas envie hein. ça va faire euh, vraiment des hauts et des bas On en arrive à mars maintenant qui est vraiment la planète qui est la mieux disposée à votre égard elle est en, en bélier euh, depuis la fin juin et euh, bah, elle est très forte hein, elle est très puissante elle vous donne une énergie mais alors euh, vraiment à déplacer les montagnes hein, et, et cette énergie est, est d'autant plus boostée que mars va être en dissonance avec jupiter avec votre planète euh, en début du, de mois et donc là, il faudra absolument que vous défendiez vos droits ou les droits de quelqu'un, que vous preniez fait et cause hein, pour quelqu'un que vous aimez et euh, il n'y aura pas, hein, il faudra pas se mettre en travers de votre route. Mais après, après le 13 euh, mars, toujours en bélier parce qu'elle va y rester jusqu'au mois de janvier, va se trouver en dissonance avec Saturne. Bon, alors, on retrouve un peu les mêmes aspects euh, que en mars quand nous étions, euh, nous avons été confinés sauf que euh, saturne pluton euh, jupiter sont rétrogrades, donc euh, ça n'est pas la même chose hein, ça... alors on peut craindre on peut se dire euh, vous pouvez vous dire mais euh, que va-t-il se passer est ce qu'on va pas être de nouveau confiné parce qu'il y aura eu un cas ici ou un cas là euh, hein, vous aurez un petit peu, euh, ça vous fera réfléchir, ça vous donnera à, à réfléchir. Mais en même temps, je pense que vous serez aussi dans l'action. C'est-à-dire que, bon, même si Saturne vous, vous freine hein, et vous dit que la raison, ce n'est pas de vous lancer dans, dans quelque chose euh, pour euh, réparer ou pour, vous euh, voyez, Mettre, y mettre du vôtre, hein, parce que souvent le Sagittaire c'est ça, il a envie de participer à tout. Mais bon, je pense pas que ce serait très raisonnable, restez à votre niveau, vous faites ce qu'il faut à votre niveau, vous n'essayez pas d'aller plus loin.